Et à Et votre âge. Euh 46. Okay. Alors c'est quoi pour vous un papa Euh père. Le papa, c'est des papa, le de pa père. Un père, un papa. Un père que ça mais un père mais porteur, voilà, mais de uh, grandi euh, vous, euh, vous êtes voilà. Ouais. OK. Et alors deuxième question, c'est bah qu'est-ce que ça sent un papa Quelle odeur j'en sais rien en tout cas il y a odeur c'est vrai que moi mais mon ma, ma papa donc il y a odeur à lui bah, bah, par exemple moi quand j'étais petite euh, mon père il ne vivait pas tout le temps avec nous en fait, euh, bah, ils sont séparés quand j'allais euh, ma belle maman quelque chose comme ça le papa il n'est pas là je vais bien me donner sa veste en fait c'est ça odeur je dors avec ça voilà.